Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier euh, donc, euh, sur ce livret, c'est euh, le rosaire et les malades, c'est euh, l'abbaye de Chambaran qui édite euh, ces petits livrets, il y, en a, il y en a je crois une quarantaine, donc je vous ai mis le lien si vous voulez vous les procurer, et donc là nous allons prier un rosaire sur les thèmes des malades, euh, nous allons prier donc euh, un rosaire à quatre mystères. Et donc Nous allons commencer par les mystères joyeux. Donc Seigneur, nous prions dans ta divine volonté. Immerge-nous dans ta divine volonté. Multiplie les grâces à l'infini. Nous Nous unissons avec tous les saints, tous les anges, toutes les âmes du purgatoire pour recevoir des grâces de paix et de joie, de protection, de, de bénédiction, de sanctification.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 à cette lente victoire de la lumière sur les profondeurs de la nuit, de la souffrance et du désespoir. C'est assister, ébloui, à la victoire laborieuse du consentement intime de l'être sur la révolte et le refus. C'est contempler cette progressive émergence du oui, oui serein et doux, donné à la condition humaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous ne voulons pas laisser derrière nous les journées qui nous ont été pénibles, qui nous ont tourmentés et angoissés, qui nous ont laissé des restes d'amertume, sans confesser à leur sujet aussi. Il a bien fait toutes choses. Maintenant, tout le passé est compris dans la seule joie de ce qu'il a bien fait toutes choses. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Depuis que je suis malade et obligé de garder la chambre, nombreux sont mes visiteurs qui m'apportent des fleurs. Ils expriment ainsi de très belles façons leur amitié. Les fleurs sont si éclatantes et si éphémères à la fois. Je les considère maintenant comme des compagnes qui osent me parler généreusement de la vie, timidement de la mort. En un mot, leur présence est grâce.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 ce que c'est que d'avoir ce corps, d'avoir cette liaison avec ce corps, d'être ce corps, d'avoir cette liaison avec la terre, avec cette terre, d'être cette terre, le limon et la poussière, la cendre et la boue de la terre, le corps même de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors le Verbe se fait cher. Peut-être alors entendront-ils ma voix, dit Dieu. Si je leur parle avec des choses toutes simples, si je leur parle dans un corps. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'humanité a désormais un visage pour Dieu, celui de ce tout petit enfant, si dépendant en tout,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 la vie lui est donnée pour naître pour, renaître, pour naître et pour renaître. C'est la naissance qui lui est promise et non la mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Verbe fait chair, bien qu'encore enfant, c'est-à-dire non parlant, par le rayonnement insaisissable et apaisant de son être, révèle pourtant déjà Dieu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 Maintenant est l'heure de notre mort. Amen. Je pense tout particulièrement à cette femme. Le seul geste qu'en parfait accord, elle pourra accomplir la veille de sa mort, durant la cérémonie de l'onction des malades. Ce seront ces deux mains qu'elle avancera sur ses genoux, ouvertes pour témoigner devant nous tous et devant Dieu qu'elle lui offre sa bonne volonté en esquissant à sa manière ce consentement impossible qu'elle souhaitait tant pouvoir lui donner.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 que je t'offre mon pauvre cœur malade avec tous ses désirs de t'aimer pour que tu prennes en lui tes délices comme il te plaira. » Le Seigneur lui répondit, « J'accepte ton pauvre cœur, offert avec tant d'amour, plus volontiers qu'un autre qui serait plein de force. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. »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 Quant à rendre grâce, offrir, accepter l'épreuve, il faut être extrêmement fort pour entendre cela. Sinon, on ne peut le rendre que comme une insulte. Pourtant, du souffrant à lui-même ou à l'autre souffrant, une parole peut être dite, même ap après avoir traversé la purification qu'apporte la souffrance même. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.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 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Plus la personne verra la surface de son champ d'action et de relations se réduire, plus elle devra creuser profond à l'intérieur d'elle-même et apprendre à regarder autrement les petites choses qui seront désormais son lot quotidien. Elle découvrira alors que la banalité est moins banale qu'il n'y paraît.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 « Chaque fois qu'une nouvelle médicale sévère me parvient pour de bon, ma première réaction est un moment d'en douter, je sens que je grandis, oui que je grandis. Je ne peux l'exprimer autrement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » L'être humain est fait pour vivre humainement, tout simplement. Nous sommes issus de la terre et nous retournerons à la terre